Il est censé pleuvoir tout le temps en Bretagne, non C'est pas ça qu'on dit tout le temps Salut les gens Salut les pépiniéristes Ou futurs pépiniéristes Salut les planteuses et les planteurs d'arbres Et ouais, ici en Bretagne, il fait très sec Et j'imagine que c'est pareil chez vous Puisque nous ne sommes pas moins bien lotis ou mieux lotis que vous J'imagine bien. Euh, C'est compliqué, la sécheresse, gérer la sécheresse. Euh, ça commence à être compliqué, donc euh, l'intérêt de votre système euh, va être de, de pouvoir gérer ça. Allez, je vous montre comment ça pousse euh, cette semaine à la pépinière, puisque euh, bah, ça pousse fort et il y a plein de choses à faire. C'est parti! Bon, alors, euh, je sais pas comment ça pousse chez vous. Ici, normalement, je suis centre-Bretagne, avec une saison froide qui dure plus longtemps qu'en bord de mer ou que dans d'autres régions. Euh, bon, après, on a un climat semi-océanique quand même, hein, ou pas, quasiment que océanique, qui, qui, qui nous vient quand même de notre situation géographique. Donc, quand même assez... Assez clément, et assez doux, assez tôt. Bref, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, ma pousse actuelle peut-être reflète ce que vous avez euh, au minimum chez vous. Alors peut-être c'est un peu en avance, peut-être c'est sûrement d'ailleurs plus en retard. Donc bah, dites-le moi dans les commentaires justement euh, dans quelle région vous êtes. Et... Euh, euh, sur quel système de culture vous êtes également et, et voir un petit peu la taille moyenne de vos arbres de vos jeunes arbres greffés sur table voyez là en face de, de, de vous là il y a des c'est des pommiers là beaucoup greffés sur euh, m26 et la pousse moyenne est de euh, bah, plus que 25 cm hein. la pousse moyenne elle est plutôt autour de 30 euh, ici sur ma gauche par exemple j'ai des amandiers qui pareil ont des belles pousses de 25-30 cm les pruniers c'est encore plus tout au fond euh, et puis après euh, bon, les pommiers autrement c'est un peu plus petit pour les autres les derniers qui ont été plantés mais c'est euh, le grand minimum 10 cm et donc ça veut dire quoi ça veut dire que normalement vous avez procédé à un certain nombre de choses déjà sur vos, euh, sur vos arbres donc je vous montre ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer, moi, en tout cas, dans mon système Donc moi, je vous, je vous rappelle, je suis euh, plein champ, plein de terre, et euh, je mets beaucoup de euh, mulch de BRF. Voilà, vous voyez maintenant ici, j'ai réussi à finir cette partie-là. Donc toute ma partie arbre greffé est mulchée en BRF. C'est dense, ça peut faire peur pour les fins d'azote. Pour l'instant, euh, il n'y a aucun signe. Et je ne crains pas en tout cas ce, cette chose-là, vu que c'est un sol vivant, euh, globalement, ben, qui, qui gère très bien tout ça. Je ne vous parle pas du, de ce système-là, là maintenant, ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous puissiez suivre la pousse de vos arbres et, euh, et que vous vérifiez euh, que vous avez bien fait ce qu'il fallait pour la suite. Donc, je vous avais parlé de l'égourmandage, les vous vous les, rappelez, hein, sur nos arbres sur nos arbres greffés on avait deux choses on avait tout ce qui poussait sous la greffe sous notre scotch là pour le coup qui devait être éliminé au fur et à mesure donc euh, il ne fallait surtout pas hésiter à venir toutes les semaines le faire au minimum euh, voire plus sur les pruniers, cerisiers notamment deuxième chose à faire quand une de vos deux pousses était suffisamment grande d'en sélectionner une des deux donc ça je vous ai montré également surtout sur la vidéo du suivi après greffe pour augmenter vos chances de réussite donc normalement tous vos arbres maintenant ont été sélectionnés. enfin on... vous avez sélectionné votre branche, euh, votre tronc principal et donc celui-ci a normalement poussé vous voyez ici moi je suis à 30 cm sur cette pousse là voilà donc ça c'est la deuxième chose qu'il fallait que vous fassiez et euh, bah, que si c'est pas le cas bah, il va être temps que vous le fassiez Évidemment, vous le faites que si vos pousses sont assez grandes. Parce que ben, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Et donc, troisième chose. Voilà, ça y est, c'est déjà arrivé. Je pensais avoir un petit peu de répit avant, mais en fait, non. Bon, ben, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est que le scotch, là, maintenant, ben, il est plus que temps de le tirer. Avant que ça s'étrangle, là, on, comme on voit, on sent que l'arbre commence à gonfler, commence à grossir. En même temps, c'est normal, il pousse bien. Donc, il faut tirer maintenant le scotch. Okay. donc là, alors l'avantage c'est que le scotch, il a commencé à se décoller tout doucement. Alors si c'est autre chose que vous avez, bien sûr n'importe quelle ligature. Hein. Moi, je, moi je suis avec du scotch, euh, j'ai également euh, un peu de bandelette caoutchouc, donc évidemment je vais tirer tout ça. Donc on sent que ça commence à être à l'étroit, donc il est plus que temps. Et donc, bah, une fois ce scotch enlevé, vous pouvez en profiter pour euh, regarder un petit peu l'état de vos greffes. Et la beauté de, de, de, de votre greffe. Alors j'espère que, que ça se voit bien. C'est pas facile. Toujours est-il que celle-ci est très belle, entre autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'autre Vous voyez mes arbres commencent à pousser. Et puis, ils n'ont pas tous un port très droit, très montant, parce qu'ils partent du côté, c'est une greffe. Euh, vous voyez, c'est le cas encore plus flagrant sur celui-ci. Donc l'idée, ça va être de les tutorer. Donc je vais commencer à mettre les tuteurs également. Et euh, bah vous, quand on met un tuteur à côté d'un arbre, là, et eh ben c'est très chiant de tirer le scotch après. Donc il bah, faut tirer le scotch avant, tout simplement. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai à faire là assez rapidement maintenant. Surtout le scotch, les tuteurs, ça peut attendre un tout petit peu, mais il va falloir quand même pas traîner. Je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Et puis dans la foulée, ben, je vais commencer à faire mon étiquetage puisque ça sert à rien que j'attende la fin de l'année quand j'aurai plus le temps de le faire ou quand j'aurai trop de choses à faire. Je vais commencer dès maintenant mon étiquetage de, des arbres. Côté petits fruits, Côté petits fruits ben, vous voyez, ça, ça n'en peut plus, ça, ça pousse comme pas possible. Alors là, je suis sur du goji, vous, vous, vous le savez, ceux qui, sa ceux qui font du goji ou qui connaissent le goji, comment ça peut pousser fort. Bon bah ben là voilà ça n'échappe pas à la règle et une bouture de goji ça pousse comme pas possible mais c'est également le cas de Les cassissiers par exemple ici tiens d'ailleurs au passage j'ai pas trop cherché mais si quelqu'un sait ce que c'est cet insecte là qui saute Alors, je sais pas si vous voyez il y en a beaucoup cette année et en fait il, il... il saute enfin il se contracte entre l'abdomen et la tête, et puis c est, c est, ça, fait, ça, ça saute, quoi, ça fait comme... Euh, c'est pas avec leurs pattes, quoi, qu'ils sautent, mais c'est juste en, en, se, en, se, en se pliant et se dépliant. Bref, toujours est-il que bah, les cassissiers, ça pousse, les groseilliers à grappes, ça pousse, les casseilles, ça pousse, les saules, évidemment. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire bah là, euh, encore euh, une, un deuxième passage, troisième même, de désherbage. Vous voyez, ici, c'est à peu près propre. Et encore mais juste derrière je commence à avoir pas mal de concurrence et qu'est ce qui se passe quand on a la concurrence ça pousse un peu moins donc bon je sais qu'ils seront quand même beaux à la fin d'année mais autant qu'ils poussent à fond tant qu'ils le peuvent donc bah ça c'est pareil c'est à faire régulièrement c'est à faire régulièrement pour, pour avoir une belle pousse en ce moment, c'est un petit peu pareil tous les ans, de toute façon, il y a un moment où vous allez avoir un peu de pression du puceron. Voilà. Et bien là, si on regarde, on voit les feuilles jaunies se recroquevillent, ça c'est typiquement du puceron. Il suffit de regarder ensuite derrière, et en général, on le trouve. Alors moi, c'est souvent du puceron vert, et là en l'occurrence, c'est un puceron vert qui a déjà bien avancé son cycle, mais qui est quand même bien présent, alors là c'est impossible à mon avis de, que vous voyez les pucerons sur la vidéo, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé L'année dernière j'étais en vaille de pucerons, notamment sur les cassissiers, et, euh, et ben, on a essayé de faire quelque chose au départ, et puis on a fait des tests surtout, une ligne où on les secouait, une ligne où on avait mis du de la décoction de rhubarbe, et puis euh, deux lignes où on n'a rien fait et au final ça n'a rien changé, aucune différence entre les, les différentes lignes des superbes belles pousses pour les 4 lignes Et euh, donc au final, moralité de l'histoire, euh, il était finalement urgent de rien faire donc là je ne vais rien faire les pucerons sont là parce que ça pousse bien et fort donc de toute façon ça va continuer de pousser bien et fort juste après le, le passage des pucerons alors la question pourrait se poser si ça tord les branches et ben, l'année dernière sur les cassis qui étaient infestés je n'ai pas du tout eu de branches tordues donc, euh, voilà, l'impact avait été vraiment nul. Zéro, nada. Alors, certains ont pu le voir sur le live de la semaine dernière, si je me rappelle bien. J'étais euh, en train de planter, de mémoire, des ronces sans épines. En fait, de les transplanter. Donc, c'est des ronces que j'ai bouturées en plaque à godets, là, sous, sous la serre, la petite serre, enfin, le petit tunnel, et euh, dans la piscine, là. Dans, dans mon bac de trempage, et dans mes plaques à godets. Donc j'en ai transplanté un grand nombre. Là. Bon alors, ils vont pas tous aimer la sécheresse. Hein. Tiens, là, là par exemple, j'en vois un qui clairement n'aime pas ça, il est tout, tout flétri là. Mais sinon tous les autres vont bien. Bon, à quelques exceptions près, du coup tout va bien. Et j'ai commencé à mulcher, là en tonte. J'ai des gogies où j'ai fait pareil à côté. Alors les goji clairement, autant les faire directement en pleine terre. C'était un essai. Ça marche très bien en plaque à godet, mais du coup, après, ils ont du mal à repartir. Donc ça va le faire, mais du coup, aucun intérêt. Et le soleil vient, euh, vient éclairer euh, mon tas de BRF. Euh, mon précieux tas de BRF. Euh, qui a bien diminué si vous vous rendez compte là donc c'est un tas d'à peu près euh, à la base euh, je dirais 16 mètres cubes qui a été à peu près vidé de moitié donc pour mettre sur les arbres ce que je vous ai montré juste avant donc c'est ça part vite mais ça va il y en a encore il y en a encore donc j'ai de toute façon encore pas mal d'endroits à mettre hop là on me voit coucou salut les gens Donc cette semaine, vous l'aurez compris, encore beaucoup de boulot. Euh, je suis, ben c'est le printemps, euh, maintenant ça y est, tout le, monde, euh, tout, tout, tout le commun des mortels se réveille un peu maintenant, enfin, ou commence à être réveillé, euh, est de plus en plus actif, donc euh, ben, je suis aussi sollicité de plus en plus euh, euh, hors de la pépinière, notamment moi aussi pour mes chantiers, pour mes choses euh, sur, sur la ferme, mais également point de vue associatif, point de vue clientèle, point de vue tout ça. Donc ça veut dire que le temps consacré à la pépinière diminue. Diminue et euh, bon, heureusement qu'il y a moins de choses quand même à faire, mais il y a encore pas mal de choses à faire quand même. Donc faites attention à vos désherbages. Euh, un désherbage, un binage, euh, vaut mieux que deux arrosages, hein, comme on dit souvent. Euh, C'est pas toujours vrai, mais euh, un mulch est également euh, capital pour, pour l'hydratation de vos plants. Donc en ce moment, je suis à peu près euh, 3 jours par semaine à la pépinière voilà trois jours plus plus on va dire mais trois grandes journées euh, il m'arrive en ce moment vu que les journées sont, sont quand même chaudes euh, bah j'essaye de, souvent d'être de, un peu plus comment dire, sur, le, sur autre chose qu'en pleine pépinière en pleine journée enfin en, en début d'après midi notamment donc je travaille surtout la pépinière le matin jusqu'à 13 h à peu près et puis je reprends sur les coups de, de 4 heures souvent et puis euh, par contre ça m'arrive de manger rapidement assez régulièrement là en ce moment de manger euh, rapidement et de retourner bosser après manger c'est agréable en plus il fait bon c'est calme j'ai moins de coups de fil aussi moins de coups de téléphone le soir arrivé à, après, après 21h donc c'est pratique c'est moins perturbant ce qui veut dire que quand je fais trois journées dans la quand je vous dis trois journées dans la semaine c'est quand même trois grosses journées hein, c'est euh, minimum 10 heures dans la journée quoi. donc ça peut, ça peut quand même être très long ça fait quand même du coup sur trois journées vous voyez 30 heures de boulot quand même dans la semaine voilà, c'est pour vous donner un, un ordre d'idée. Euh, et encore en passant tout ce temps là j'ai pas le temps de faire tout ce qu'il faudrait que je fasse euh, je, suis, je, suis, je suis clairement en retard sur mes désherbages donc je fais juste le strict minimum je, je suis à jour de mes plantations je suis à jour de mes suivis euh, là je vais commencer à faire la com le catalogue est fait, il est parti à l'impression donc ça, vous allez pouvoir euh, le voir. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer, vous le présenter un petit peu. Ce sera l'occasion de vous parler un peu de la communication. Et alors, dites-le-moi également en commentaire, euh, au-delà des, des, des, des régions où vous vous trouvez et puis de votre système de culture, pour qu'on puisse comparer un petit peu nos pouces et nos hygrométries. Euh, Dites-moi si ça vous intéresse ou ceux qui, vous ceux qui vous intéressent dans la partie communication parce que j'ai commencé à, à faire des choses et notamment j'ai commencé à vous enregistrer une vidéo donc là je suis sur mon ordinateur et je vous présente mon organisation sur l'ordinateur déjà avec tous mes dossiers, tout ce que j'ai besoin comme documents informatiques notamment et comment je m'organise. Donc ça, je vous ai préparé une vidéo là-dessus qui va peut-être être un peu longue à monter parce que c'est une grosse vidéo qui dure trois quarts d'heure où j'ai pas mal de, de petits passages à couper pour, pour rendre ça un peu plus audible et, et facile à écouter et à regarder. Et du coup, il y en a une deuxième qui va venir dans la foulée parce qu'il y avait tellement de choses à dire que j'ai pas pu tout faire dans la même, qui va justement parler plus spécifiquement de, notamment autour de mon dossier de communication de, sur mon ordinateur et pour vous présenter ben, voilà, tous les petits trucs que j'ai fait autour de la communication. Donc que ce soit du panneau, que ce soit de, des visuels, que ce soit mon catalogue, que ce soit des choses comme ça, des flyers, ou je ne sais quel autre, autre, euh, autre petit papier d'aide, de, de, par exemple à la plantation, pour les racines ou des choses comme ça. Si vous voulez que je me focalise sur un point un peu en particulier, n'hésitez ben, pas à me le dire là, dans le commentaire de cette vidéo-ci, qui, qui va être diffusée avant. Et puis, dans, dans, dans les on va dire dans les tiroirs, euh, prêts à être sortis, c'est également... J'avais déjà prévu ça il y a un petit moment. Alors, certains d'entre vous aiment bien mon générique. et eh bien, il va être euh, refait. Puisque dans mon générique, euh, où vous me voyez tous les trois, là... Euh, enfin, vous me voyez x3, pardon, je voulais dire. On n'est pas des triplés. Euh, vous me voyez euh, x3 euh, avec des outils. Voilà, je suis avec un sécateur, je suis avec un louchet et je suis avec une bêche à dents et eh bien le générique il faut qu'il évolue en fonction aussi de ce que j'ai maintenant donc le loucher il est toujours là, j'en ai même deux, hein, mais il est toujours là la bêche a été remplacée par la pitchoun donc la pitchoun va apparaître au générique évidemment et puis bah, le sécateur a été euh, complété, grandement complété, quasiment entièrement remplacé par euh, mon sécateur électrique donc c'est pour ça, je vais faire une petite mise à jour du générique euh, par rapport à ça. Et du coup, ben, sans doute, euh, viendra également une vidéo sur, puisque vous me, vous me l'avez demandé, sur le, la présentation de mon matériel. Donc j'en profiterai pour présenter le matériel, j'en profiterai, profiterai en fait pour vous présenter comment je l'entretiens. Puisque là on va arriver sur une fin de saison, en tout cas pour leur utilisation. Donc c'est le moment où je vais ben, les remiser, les ranger. Mais avant de les ranger, je les nettoie évidemment, je les remets en état, je les repeins, je les réaffûte s'il y a besoin, en fonction des outils. Et euh, j'ai les huiles, je les huile pour pas que ça rouille, enfin voilà, tout un tas de choses. Et donc ben, l'idée ça va être de vous montrer ça. Dites le moi en commentaire si ça vous intéresse également, hein, et notamment sur peut-être certains outils en particulier, euh, pour que je, je focalise un petit peu euh, aussi euh, en fonction de, de ce que vous vous recherchez. Euh, J'ai eu pas, beaucoup de commentaires de votre part, c'est très gentil, Ils c'est super cool vos commentaires, c'est vraiment chouette. Euh, donc je suis content de pouvoir euh, vous donner un petit, un petit coup de main, ça c'est chouette parce que c'est le but. Et donc euh, bah, ça me fait grandement plaisir d'avoir des commentaires comme vous pouvez me laisser. Donc euh, bah, merci beaucoup à vous. Euh, je vous dis, euh, je vous souhaite d'avoir de bonnes pluies, d'avoir de, de, de, de, de bons arrosages naturels. Euh, dans les prochains jours. Je vous souhaite une bonne pousse de vos armes et je vous dis à très bientôt. Kenavo, l'échelle